Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse de patch de la 2.49.3 à savoir la mise à jour du 12, enfin du 12-13 dans la nuit, donc du 12 février 2020 En l'occurrence plein de choses, donc on va attaquer très rapidement plein de choses à dire Mais ce que je peux déjà vous dire c'est que par rapport au dernier patch c'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux, le dernier patch j'avais vraiment pas aimé, j'étais pas content de ce qu'avait qu fait Blizzard Pour le coup il y a des points sur lesquels je vais gueuler dans, la, dans le patch Mais globalement c'est bien, soyez honnête, c'est bien alors Shogal Commençons par le, le bon ami chaud Pocaleuse Alors il y a eu euh, des changements Notamment bah, sur, ce, sur le dernier patch Sur ce talent Qui avait rendu le perso débile Parce que le but c'est d'être en rage ogre Donc en dégâts sur Gall et de passer en pot d'ogre quand c'est la merde et qu'il faut tanker. Ça a toujours été comme ça, le fonctionnement. C'est ce qu'ont voulu les développeurs et c'est comme ça que le gameplay s'articulait aussi en jeu. Et le truc, c'est qu'avec ce nouveau talent, bah, t'avais accès à une régène de Portio euh, et tu étais prêt à sacrifier un peu de dégâts. Euh, si c'est pour ne jamais crever, c'est un parti pris plutôt bon. Le truc... C'est que Blizzard, et le dit dans son dans, sa, dans, son, dans ses commentaires, c'est que tant que. En gros, ça allait pas du tout dans l'idée du perso, puisque les gens restaient en peau, en, en peau d'ogre au lieu de passer en rage-ogre et de passer en peau d'ogre quand c'est la merde. Tout le monde restait en peau d'ogre, et du coup, la l'apocaleuse, le nouveau talent, enfin, le, le, le, le talent qu'ils avaient réamélioré. Ne fonctionne plus de la même manière. Tant que Shogal dispose de moins de 60% de son maximum de points de vie, il gagne 15% de vitesse de déplacement et de soins supplémentaires. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement que le Shogal, tant qu'il a plus de 60% de ses PV, bah il vaut me. Enfin. Plus de 60% il vaut mieux passer en rage ogre puisque tu n'as pas de bonus sur la peau d'ogre. Par contre c'est sûr qu'en dessous de 60%, bah là tu vas gagner énormément de sustain et également de vitesse de déplacement pour pouvoir t'enfuir. Donc Blizzard veut faire en sorte que euh, tu, tu joues agressif avec Shogal et que quand c'est la merde tu aies un bonus. Ce qui est tout à fait légitime et ça prouve que là les développeurs comprennent comment fonctionne le perso et surtout veulent euh, qu'il qu y ait un certain équilibre on va dire. Régénération enragée, le niveau 7, nouvelle fonctionnalité, chaque fois que Shaw inflige des dégâts au héros adverse, il récupère 60 points de vie en 3 secondes, euh, les héros adverses touchés par l'Orbe Funès de Gal reçoivent 35% de soins en moins pendant 4 secondes. Donc c'est un, un petit, petit changement sur le fonctionnement euh, de ce talent euh, qui avait déjà pris des, petits, euh, des petites modifications. Euh, en soi, ce n'est pas des énormes modifications. Hein, ce qui a beaucoup changé sur Shogal, c'était le patch d'avant et ils ont fait des petits correctifs dessus. Euh, c'est pas le perso où on va vraiment essayer des choses. Malganis, les points de vie réduits de 2600 à 2500. Donc un petit nerf sur les PV et euh, du coup la régène euh, qui s'adapte. Et niveau 10, le vol de Charognard qui voit son temps de recharge augmenter de 80 à 100 secondes et les dégâts sont réduits de 60 à 60 points. Malganis est un peu trop puissant depuis un bout de temps, nous réduisons donc légèrement ses performances. Alors personnellement, je trouve qu'augmenter le temps de recharge était une bonne chose. Euh, alors, ils disent qu'il est un peu trop puissant, c'est qu'en ce moment, à, à haut niveau, c'est vraiment... Euh, Malganis, on le voit énormément. Et je pense que baisser les points de vie et le temps de recharge qui passe à 100 secondes, c'était très bien. C'était déjà très bien. Par contre... Là c'est double peine, c'est euh, dernier défenseur carton rouge plus penalty euh, Parce que réduire les dégâts, non Tu passes à 100 secondes, faut que l'ultime soit fort 100 secondes, je suis désolé, euh, c'est déjà une grosse punition pour Malganis hein. Tu peux plus le claquer en mode, euh, en mode pour rien. Et honnêtement, ça, c'était logique. C'était mérité. Mais ça, euh, je trouve que c'est... Alors, vous allez me dire, oui, c'est 3 points, etc. Mais 3 points, ça change tout. Si tu touches 5 mecs, bah, 3 points, ça te fait une sustain en moins qui est, qui est colossal Genre, c'est... Ça, pour le coup, je suis vraiment pas fan. Je ça, je, suis, je suis vraiment pas fan des dégâts. Euh, pour moi, c'est trop. Le temps de recharge, c'est très bien. Le nerf de PV, c'était logique. Je m'attendais à, un... à un changement. Mais les dégâts, je trouve que... Surtout que les dégâts, c'est une longue liste de... Du, du nerf de vol de charbonniers en terme de dégâts donc euh, là faut arrêter quoi faut, faut arrêter Muradin alors ça ça va être un des à la fois des bons points et des points noirs je trouve de ce patch tout d'abord Muradin si on prend juste le lancer de nain c'est très bien l'armure qui a augmenté de 25 à 30 points Muradin en ce moment dans le, euh, dans le jeu il a un peu de difficulté alors je parle à, à haut niveau encore une fois Et l augmenter l'armure sur le, le lancer de nain Je trouve que c'est une très bonne chose Puisqu'à l'époque c'était 25 d'armure Mais qui était cumulable hein. le, Les gains d'armure étaient cumulables Maintenant ce n'est plus le cas Donc tu es à 30 points maximum en fait Donc je trouve ça bien d'augmenter euh, l'armure à, à ce niveau là pour Muradin Problème, problème. Blocage supprimé Alors vous ne jouiez peut-être pas blocage avec Muradin, mais le blocage sur Muradin, c'était loin d'être ridicule. Hein. Nouveau talent, blocage nain, lancer de nain, octroi à Muradin, donc lancer de nain le E, 4 charges de 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base du héros adverse. Les charges durent 10 secondes. Quel est le problème Parce que, à mon sens, c'est une erreur. C'est une erreur de la part de Blizzard d'avoir fait ça. Ils ont voulu, euh, plutôt que de garder le talent générique du blocage, ils ont voulu le personnaliser à Muradin. Le problème, c'est quoi le problème, c'est que ce qui est intéressant avec Muradin, c'est que le blocage, il est de base. Tu fais rien, tu appuies pas sur E, ça ne te coûte pas de mana, t'as du blocage. Là, le mettre sur le E, il y a deux effets négatifs. Enfin, deux voire plus, mais c'est que dans un des effets négatifs, il euh, y a plusieurs cumuls d'effets négatifs. Le problème, déjà, le problème, c'est que ça veut dire que ton blocage, il n'est plus de base. En fait, tu n'as plus deux sources de tankiness entre le blocage et le E. Maintenant tu mets tous tes œufs dans le même panier. En gros, c'est le problème de Blaze. Hein. Si Blaze pendant très longtemps a pas été compétitif en tank, c'est à cause de ça. C'est le fait que son engage, son gain d'armure, tout ça, enfin quasiment tout était sur le E. Donc euh, c'était la merde. Et mettre ça sur Muradin, ça, ça prouve qu'ils ne comprennent pas le design. Parce que Muradin. En fait, on, on E-in quasiment jamais avec Muradin. Avec Muradin, tu go et ensuite tu E-out si c'est la merde. Et si tu E-in que tu engages, ça veut dire que c'est plus pour catcher un mec et de toute façon, le gain d'armure il te servira à rien. Puisque le mec est en fait en gros, tu vas start une rotation de CC et donc le mec il va pas pouvoir taper en fait. Donc, un Muradin qui E-in dans un teamfight, c'est soit un Muradin qui a qui attend en fin de teamfight, qui a, qui a pris des dégâts, qui est reparti et qui revient à la fin. Mais un Muradin qui est E-in dans un teamfight, ça n'existe pas en fait. Sauf si tous les CC sont passés, etc. Sinon ça n'existe pas, c'est des Muradin morts ceux-là. Hein. Donc mettre la charge de blocage pour inciter du E-in Muradin, je suis désolé mais c'est des développeurs qui n'ont pas joué au perso en fait. Dans le, dans la, dans le petit commentaire développeur, ils disent, oui Muradin, il a besoin d'un peu d'aide en ce moment, tout ça, tout ça ». Bah oui mais c'est pas en faisant ça qu'il va recevoir de l'aide, au contraire, t'apprends à tes joueurs à mal jouer Muradin, parce que ça va inciter le win, alors que le win de Muradin, on les voit souvent en game, hein, ils se font massacrer instantanément. Et encore une fois, l'autre problème, c'est quoi Ils viennent d'augmenter le gain d'armure sur le E de 25 à 30, ça c'est de l'armure générique, physique et magique. Faire en sorte que t'as le, le blocage sur le E, ça fait quoi Ça fait que par exemple, imaginons avant... Le Muradin il va rentrer dedans tranquillou, il va prendre des dégâts, il va, il, va, il va enlever ses charges de blocage par un Rainer par exemple Et une fois que ses charges de blocage sont terminées il va E-in pour gagner encore de l'armure Bon après vous allez me dire oui mais t'as dit qu'on E-in pas, une fois le fight avancé Et en l'occurrence tu vas pouvoir avoir deux sources d'armure, là le fait de tout grouper en une, déjà ça réduit la, le gain d'armure Parce que 75 d'armure là que t'as déjà 30 Bah tu perds tu perds une partie C'est pas tu passes de 0 à 75 Tu passes de 30 à 75 Donc tu jettes 30 points d'armure dans le vide en fait Donc Puisqu'elles ne se cumulent pas Donc euh, elles sont bloquées à 75 Donc c'est de la merde à ce niveau là et en plus de ça, avant Muradin, tu pouvais t'en sortir, même si tu étais Oum, tu te prenais une rotation de CC, le blocage pouvait te sauver la vie, il pouvait te permettre d'amortir. Muradin, c'est très important quand vous êtes en tank, quand vous prenez un CC, si vous mettez un E trop tôt, vous vous faites cancel. Du coup, il fallait attendre, et c'est aussi pour ça que le double clap est très fort, parce que vous mettez le double clap, vous attendez, vous attendez que les CC passent, et ensuite vous mettez un E out. Votre tankiness, le blocage pouvait vous sauver la vie, pendant la rotation de CC que vous étiez en train de prendre, le blocage pouvait vous sauver la vie. Maintenant, votre, votre armure c'est que sur le E. Donc euh, ça veut dire que, bah faut que tu eues n'importe comment. C'est designé avec le cul. Mais vraiment designé avec le cul. Et je pense que savoir pourquoi, c'est oui, on va essayer de mettre un blocage, machin. Le blocage, il aurait mieux valu le mettre sur le Z, sur le clap, pour avoir un blocage, plutôt que sur le... Parce que là, encore une fois, bah c'est du Blaze. C'est du Blaze type, c'est pas bon en fait. Enfin, Blaze, encore une fois, il a pris je sais pas combien de patchs pour essayer de faire en sorte qu'il puisse être tanky dans tous les sens, etc. Parce que le problème, c'est que de le design de base, il pouvait... C'était difficile de main tank avec Blaze parce que tout était sur le E en fait C'est un problème Le niveau 7 l'impact brutal, le talent un petit peu moins joué Qui voit le durée de relatissement augmenter de 1.25 à 1.5 C'est bien parce que c'est peut-être le talent le moins joué sur Muradin Donc c'est une bonne chose Balafré, alors Balafré il y a un up sur Balafré Le Z qui voit un slow renforcé qui passe de 40% à 45% donc au centre du, du Z Donc ça c'est plutôt bien honnêtement pour, pour Stitches Pour un peu mieux pile son équipe et autres le E, enfin pardon, pas le E, c'est pas le e. morceau choisi, donc c'est tout simplement la régène. Euh, les soins conférés par les serviteurs tués augmentent de 30 à 30 points, et les soins conférés par les héros augmentés, euh, par, par les héros tués augmentent de 240 à 255 points. Honnêtement, c'est plutôt une bonne chose. Euh, pour la rége, un, On buff un peu le talent un peu moins joué sur, sur, sur Stitches, parce qu'il y avait tellement up le E que c'est celui-là maintenant qui est le moins joué, donc ça c'est une bonne chose. Alors là il y a un craquage par contre, euh, qui est à la fois intéressant et débile, c'est-à-dire que on, on va passer tous les 16 de Stitches au 13. Moi j'ai envie de dire, pourquoi pas Avoir le Z, le, la Pulverize au 13 c'est très bien, avoir euh, le, la Régène avec le Hook, pourquoi pas C'était un talent 16 qui n'était pas terrible, et l'hameçon euh, au 16, enfin du 16 qui passe au 13, c'est un très bon point. Le problème c'est quoi tous les talents 16 passent au 13, c'est une bonne chose, ça améliore leur league game de Stitches, ok c'est une bonne chose. Maintenant les, niveaux 16, les, les anciens niveaux 13 passent au 16. Donc là moi j'attends des buffs parce que les talents 13 de Stitches, c'est des talents 13, c'est pas des talents 16. Donc euh, au niveau 16 ça fait un palier vraiment faible. Et bah pas de up. Moi je m'attendais à ce que du coup la lacération on voit une augmentation sur la vulnérabilité, je m'attendais à ce que le suc digestif peut-être qu'ils augmentent le double ou peut-être qu'ils améliorent un passif, mettent le passif genre réduction de CD sur le. Eh bien, non, non c'est des talents 13 qui étaient déjà moyens sur des 13 qui ne sont même pas up au 16. Je trouve ça scandaleux en vrai. Alors, c'est bien, hein, Stitches, ça reste un up, hein, choc, tout ça, tout ça. Mais que les mecs ne peuvent pas les anciens 13 de Stitches alors que ça passe au 16, enfin, c'est oh C'est des... le pire palier 16 du jeu en fait pour Stitches. Il n'y a pas un perso qui a. -moi. Je veux bien dans les commentaires si vous avez un perso qui a des pires paliers de 16. Euh, que Stitches maintenant, parce que je, je vois pas... Enfin, le, le palais 16, c'est quand même un super palier de puissance, en fait, pour la plupart des persos. Le 16 de Stitches, maintenant, c'est de la merde. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Mais bon, voilà, nous voulons donner un coup de pouce à Balafra en Early. Ouais, ça, par contre, c'est bien, mais bon. Tyrell, alors là, il y a des changements que je salue énormément euh, à Tyrell. Donc, on a tout simplement... Euh, Kourou de l'archange, donc fonctionnalité supplémentaire, chaque héros adverse touché réduit le, recharge, réduit le temps de résurrection de Tyrell de 10%. Donc en gros, plus Tyrell, lorsqu'il meurt, s'il explose, plus vous touchez de monde, plus vous allez réduire le temps de, de résurrection de Tyrell. Donc vous allez revenir plus vite. Je trouve honnêtement que c'est une idée géniale. Parce qu'ils voulaient, ça fait très longtemps qu'ils en parlent de faire des modifications sur le passif de Tyrael, parce que c'est une demande qui revient souvent, ça sert à quoi euh, d'avoir un... Enfin, en gros, si tu meurs pas de la game avec Tyrael, tu ne sers à rien, machin. Donc là, c'est assez intéressant de se dire, bah, en fait, le Tyrael, il va essayer d'emporter l'équipe avec lui, il va essayer de tout faire, et c'est lui qui prend pour ses alliés, et si jamais vous mourrez, bah, vous pouvez potentiellement revenir plus vite à la vie. Alors, bien sûr, ça va inciter aussi un peu au feed sur les Tyrael, mais honnêtement, c'est une bonne chose, je trouve, c'est une très bonne chose, ce point, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, restauration cuisante Donc les Globes, enfin les Globes O1 L'ancien palier, palier Globe O1 Sont augmentés de 3,5 à 4 par cumul Ça n'empêche que c'est toujours un des plus faibles Sur Tyrell, à enfin sauf en solo Bien sûr mais sinon c'est un peu faible Mais dans le, dans, pourquoi pas hein, pourquoi pas, C'est un, un talent qui méritait un petit Je pense, un petit up pardon euh, Niveau 20, alors là c'est un gros changement Les talents niveau 20 de Tyrell ont été réorganisés afin de correspondre aux conventions d'agencement habituelles Donc A, Z, E et ensuite les, les actifs passifs Défense Angélique, actif Nouvelle fonctionnalité, à l'activation, gagne 50 points d'armure pendant 3 secondes. Donc avant c'était de l'armure magique, maintenant c'est de l'armure générique. Il me semble que c'était 60 points d'armure magique, il me semble, avant. Euh, chaque fois que Tyrell inflige des dégâts à un héros adverse avec une attaque ou une capacité de base, augmente la durée du bonus d'armure de 0,5 secondes. Alors ce qui était bien, c'est qu'avant tu pouvais réduire le temps de recharge de tout, de justement de la défense angélique avec euh, en fonction du nombre de Z que tu, que tu mettais. Ce qui était très fort avec euh, prévention et punition talent 13. Maintenant non. Mais par contre, à chaque fois que tu fais des dégâts, euh, et bah, ça, met, ça, ça prolonge la durée de l'armure. Bah, je trouve ça vraiment pas mal pour le coup, surtout que le CD effectif doit être. Euh, peut être encore réduit. Moins qu'avant par contre, mais euh, bah, Je trouve ça quand même pas mal parce que ça veut dire que tu peux vraiment prolonger la durée d'armure et rentrer dedans comme un, comme un gros portio. Donc j'aime bien. J'aime vraiment, euh, vraiment bien ce qu'ils font avec Tyrell. Et voilà, ils disent. Bon je pense. Ils disent dans, la, dans, la, dans les commentaires que ça devrait pas. Significativement augmenter le win rate de Tyrell, C'est juste des petites modifications de, de confort Pour les joueurs de tirel. et Je trouve ça vraiment bien Deathwing Alors Deathwing Je pense qu'on va commencer par les commentaires des développeurs Deathwing continue de faire sa loi C'est pourquoi nous diminuons encore sa puissance Au lieu de réduire nettement ses points de vie Ses dégâts et l'efficacité de ses talents Nous optons pour une approche plus progressive Au risque d'en faire trop Nous optons pour une approche plus progressive Alors ils disent que justement Ils se sont calmés Ils voulaient pas tout tout tout tout tout nerf sur Deathwing Mais en vrai ils disent ça euh, Les nerfs de Deathwing sont quand même vraiment fort alors il y avait deux options à mon sens justement vouloir tout nerf non bien sûr mais pour moi il y avait un choix c'était soit tu nerf les pv soit tu nerf les dégâts au final ils ont choisi de nerf les dégâts j'ai envie de dire pourquoi pas euh... après je pense quand même que si les joueurs ont du mal moi, moi je pense qu'il des il vaudrait enfin, honnêtement c'est bien parce qu'il a toujours eu des dégâts d'auto attaque très fort j'en parlais sur la précédente patch note euh... mais à mon sens si les gens ont du mal à punir des c'est parce qu'il est très tanky il fait très mal mais il est très tanky. Après c'est un perso qui doit s'exposer. Donc faire des dégâts je trouve ça logique de la part de Deathwing. Par contre s'il prend très cher... Euh, je pense que ça serait peut-être plus simple pour, pour punir un perso. Euh, mais bon c'est dégâts d'attaque de base réduits de 110, 70 à 155. Donc il a quasiment 10% de nerf sur les autos. C'est énorme. Incinération de dégâts réduits de 75 à 70. C'est quasiment 6 ou 7%. Donc c'est euh, assez énorme aussi sur le, les dégâts du Z. Cataclysme, dégâts périodiques réduits de 11 à 10, c'est beaucoup. Hein. On dirait que c'est qu'un seul point de dégâts, mais 11-10, c'est quand même assez énorme. Et, euh, et je suis, euh, je suis honnêtement. Un petit peu perplexe parce que c'est 9% Je viens de faire le calcul C'est 9% de réduction de dégâts Donc c'est quasiment 10% aussi C'est beaucoup, c'est un très gros nerf sur des Deathwing Et le niveau 7, le déluge, les soins Qui sont réduits de 3% à 2,5% des points du maximum ça C'est pas un problème, ils avaient déjà été nerfs A mon sens c'est pas ça Vous pouvez toujours jouer déluge C'est pas un problème Déluge c'est toujours plus de détails Sur les cartes Et également de toute façon c'est la réduction En fait c'est surtout pour toucher le sol plus vite hein, qui est vachement important avec des luges. donc Cataclysme euh, tout, tout est nerf et j'avoue que bah, ça nerf encore le soin sur le ZO1 mais euh, qui, est, qui est vachement pris, hein. là on a vu du Deathwing en Divest et en Master Slash, euh, j'ai vu que, de l enfin, que le, le soin sur le Z ZO1 euh, mais bon je trouve ça quand même un petit peu dur hein, pour le perso euh... alors on verra, on verra si ça suffit j'ai peur que même des swings, euh, certains évoquent le fait que ça va peut-être devenir Maiev ou Genji, c'est-à-dire qu'ils prennent nerf, nerf, nerf, nerf, nerf, nerf, nerf, nerf, nerf et qu'à la fin, bah, le perso sert plus à rien. Après, ils veulent pas justement trop en faire, c'est dit dans les trucs, on verra. Là-dessus, c'est difficile à dire, il prend quand même un sacré nerf. Euh, je pense qu'il y a probablement un nerf de trop à un moment donné qui va arriver. Moi, déjà, sur la, la patch note précédente, je trouvais qu'il en avait pris un de trop. Peut-être que c'est celui-là, on va voir, on, on va voir, mais euh, il prend quand même nerf sur nerf. Euh, il va falloir vraiment penser à, à réfléchir plutôt à comment contrer des swings parce que là on facilite un peu le travail, je trouve. Euh, Maltael, alors il y a des changements super intéressants sur Maltael. L'ombre projetée, donc qui était une quête sur le que j'aimais beaucoup n'est plus associé à une quête. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est de base. Réduction du temps de recharge diminuée de 4 à 3 secondes. Donc si vous montiez à la fin, vous avez 4 secondes euh, de réduction euh, du temps de recharge sur le E. Maintenant, vous en avez que 3 forcément parce qu'il a plus besoin de la stacker. Le coût en mana, alors là c'est très mal dit sur la page note française. Coût en mana de voile de Faucheur, après avoir choisi le talent augmenté de 25 à 30. Là vous, vous dites quoi Ça augmente le gain le, le coût en mana Dieu. Non non, en fait, c'est très mal dit. Ça en fait, ça réduit encore plus par contre euh, le coût en mana en fait. C'est-à-dire que avant, ça réduisait donc, je crois c'est 50 points de mana. Je sais plus, c'est 60 ou 50 points de mana. Le, ça réduit, maintenant ça réduit de, avant ça réduisait de 25 points, maintenant ça réduit de 30 points. Donc c'est, euh, bah, un très bon point pour, pour ce talent. Si, moi personnellement, je le trouve très très fort. Ce talent sur Maltael. Le fait que ça passe plus en quête, il bah, y a un mini nerf bien sûr, puisqu'il le passe de base, mais en vrai c'est très, hein, très, très fort. Le tourment qui voit son temps de recharge réduit de 80 à 60 secondes et je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. Déjà à l'heure actuelle sur Maltel à mon sens, on le voit de plus en plus si vous regardez du compétitif. On voit quasiment plus l'extrême onction. Euh, sauf contre un Garrosh par exemple ou contre un Deathwing, le tourment est trop fort. Le tourment est vraiment trop fort. Ce qu'ils avaient fait avec les changements sur le Z, c'est génial. Alors quand je dis trop fort, c'est pas faux nerf. Quand je dis c'est trop fort, c'est que c'est vraiment bien. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment vraiment bien. L'extrême onction qui voit son temps de recharge augmenter, je trouve que ça c'est trop. Fort. Juste réduire le enfin juste réduire le temps de recharge du tourment, c'est déjà très bien. Euh, et je trouve qu'il n'en avait pas forcément besoin. Mais l'extrême et peut-être même passer à 70 plutôt qu'à 80 pour le tourment mais bon l'extrême onction il n'y avait pas besoin de la nerf enfin tourment vous pouvez tuer toute une team extrême onction vous tuez une vous tuez un joueur c'est ça la différence quoi donc forcément souvent on préfère le tourment sauf quand il y a un perso qu'il faut vraiment déglinguer et que l'extrême onction va servir sinon le tourment vraiment à l'heure actuelle est bien meilleur hein. euh, abatture alors on nerf un côté cancer mais en même temps j'en avais parlé je trouvais que ça avait hop vraiment le côté cancer d'abatture bah je me suis pas trompé là dessus dans ma dernière patch note la souche nuisible qui voyait les dégâts, donc des nuisibles Augmenter de 50% sur les bâtiments Maintenant ils vont réduire à 25% C'était un peu trop, en même temps passer de 0 à 50 oh, Bien sûr que c'était un peu trop euh, Dispersion prolifique, donc n'augmente plus La portée du nid toxique, parce qu'en gros ça permettait aux abattures d'aller backdoor les T2 comme les gros cancers Ils enlèvent euh, La portée ça fait que si Aba veut aller backdoor un T2 il doit se prendre beaucoup de risques à la base euh, Et au, en gros il doit le faire en deux temps D'abord aller poser les mines et ensuite aller euh, TP derrière Fonctionnalité supplémentaire augmente la durée du nick toxique de 45 secondes Par contre les mines durent plus longtemps pour contrebalancer le fait qu'il n'y ait plus de portée Je trouve ça honnêtement très bien euh, Zarya, des super changements sur Zarya Je suis, euh, je suis agréablement surprise ce qu'ils ont fait, précision du geste Donc vous savez c'est le, le critique au centre euh, Si vous touchez avec Zarya, fonctionnalité supplémentaire Ça ralentit également les héros adverses touchés Près du centre de la grenade à particules de 25% Pendant 2 secondes, et là vous dites, mais c'était un talent 16 Malgenir. mais oui, j'en avais parlé dans mon guide Zarya il y a très longtemps en disant que c'était un talent de merde Le fait de le fusionner avec le talent 7 Super idée, super idée. Écran explosif, les dégâts Augmentés de 100 à 110 points, donc comme la précision du geste prend un gros up, on va up les autres paliers 7. Je trouve ça très bien. Euh, dégâts explosifs, donc des petits dégâts en plus. N Oubliez pas que les dégâts de Zarya sont en, en, en cumulables en fonction de l'énergie. Plus il y a d'énergie, plus ça fait de dégâts. Hein. Donc euh, 10 points de dégâts, c'est pas rien. Puisque c'est cumulable avec l'énergie. A plein régime, l'énergie nécessaire pour augmenter la zone d'effet réduite de 50 à 4 points. 40 points, c'est pour vous savez taper plus loin avec l'auto-attaque. Et le Venezia, bonus d'énergie augmenté de 15 à 20%. Donc euh, euh, c'est euh, vous gagnez plus d'énergie en fonction des dégâts. Donc tous les sets sont up sur Zaria. Zone d'exclusion, le rayon qui a augmenté de 10%. Je pense qu'avec les gros up qu'il y avait eu sur la gravito, bah le, le maintenant il y a beaucoup de plus de joueurs qui jouent graviton donc la zone d'exclusion a un peu reculé et pour euh, rendre un peu plus sexy la zone d'exclusion le rayon qui a augmenté de 10% je rappelle quand même que la zone d'exclusion en plus de mettre un slow de faire des dégâts en fonction de l'énergie ça a un CD très très court c'est 45 secondes donc le rayon augmenté de 10% je trouve ça très bien euh, c'était un une amélioration du talent 20 enfin. choc plasmique donc c'est le talent qui a été supprimé puisqu'il a été fusionné avec le 7 périmètre évacué donc l'augmentation enfin l'amélioration de la zone d'exclusion qui augmente n'augmente plus le rayon de la zone d'exclusion. Fonctionnalité supplémentaire, réduit le temps de recharge de la zone d'exclusion de 25 secondes. Petite info, si vous avez regardé mon guide Zarya, vous savez que la fleur de combat au 16 réduit les temps de recharge aussi des ultimes. Et du coup, ça marche à la zone d'exclusion. Si ça marche à la zone d'exclusion avec les 25 secondes, vous pouvez avoir des zones d'exclusion quasi permanentes. Euh, c'est un très gros up. Hein. Ça, c'est un très gros up et je pense qu'ils ont oublié de le prendre en compte d'ailleurs. Euh, parce que 25, c'est beaucoup. Hein. C'est 45 secondes à la base. Hein. Donc tu passes de 45 à 25. CD en moins, c'est énorme, hein, c'est énorme et tu l'as tout le temps quasiment la zone d'exclusion et je pense que c'est limite un peu trop fort. Mais bon, voilà, là il devient très intéressant. Euh, Auriel, alors là, c'est un patch, je suis pas très fan d'Auriel pour le coup, parce que ce qui a vraiment rendu beaucoup plus sexy Auriel, c'est la raison. Quel que soit l'Elo, que ce soit BaElo ou wow -E la plupart des gens sont restés sur la en ah, disant, res c'est pété, c'est pété, c'est pété. Ils ont fait en sorte que la res soit cancer pour rendre un peu plus sexy le talent. Euh, mais c'était dans les cas où c'était de la merde c'est toujours de la merde dans les cas où c'était quand c'était fort c'était devenu très fort en fait, ça a pas trop changé le fonctionnement pour moi euh, dégâts des attaques de base réduit réel de 68 à 75, donc plutôt que de renerve la res, parce que la est énerve, encore une fois temps de recharge augmenté de 80 à 100 secondes donc à l'ancienne, et le délai de résurrection de la cible augmenté de 3 à 5, donc on revient quasiment à la, la raise d'avant, sauf que maintenant la raise, bah, euh, elle, euh, elle a quand même les 100% de PV quand le mec est, ré, est ressuscité mais euh, c'est toujours c'est quasiment la raise d'avant en fait les L'arc vertueux donc les dégâts euh réduits donc on nerf les dégâts d'Auriel sur l'auto et sur le A Je trouve ça un petit peu triste qu'il nerf à cause de, de la res. Bah Auriel a été beaucoup plus rejoué etc Et plutôt que de renerf la res pour la remettre dans le même giron que les autres Et eh bien il nerf également les dégâts d'attaque et les dégâts du Q-Spell je trouve ça triste Je trouve ça vraiment triste pour le coup Ça ok, ça je trouve ça de trop mais bon Malfurion, des très bons changements sur Malfurion Nouveau fonctionnement, lancer rétablissement Sur un allié, octroie également à Malfurion 50% de la durée normale de son effet Malfur est ultra manavore et du coup Faire en sorte que au lieu d'augmenter la régène de Malfurion euh, Tant qu'il a un A En fait mettre un heal sur un pote vous met un heal à vous Je trouve ça super intéressant euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment Excellent le, le délire Revitalisation Ça, ça pourrait me donner envie de jouer Malfurion Honnêtement, j'aime pas jouer Malfurion Et ce truc-là pourrait me donner envie de jouer Malfurion Bon après, le problème, c'est que t'as toujours le Z au 1 qui est trop bien euh, Revitalisation Donc le 13 qui permet euh, de faire de clarté du Shando Généralement avec le 1 pour pouvoir euh, gagner du mana Quand vous mettez l'innerve à un pote Et eh bien le gain de mana qui a été augmenté de 60 à 80 points Et ça c'est très bon je trouve euh, Le don d'Isera, le 16 également euh, donc Qui fait du burst style Affiche désormais un effet visuel de co-critique Quand les 100 bonus sont appliqués ça c'est juste un effet visuel mais c'est très bien Des très bons changements sur Malfurion On rend sexy un peu des talents euh, Des talents un peu sous-joués Et la récupération surtout euh, On change le fonctionnement pour que ce soit moins manavore euh, Sur Malf de jouer ce talent hein. Donc je trouve ça la manière dont c'est refait, je trouve ça vraiment intelligent pour le coup. Uther, Uther qui est très joué à haut niveau, euh, prend un nerf, point de vie réduit de 2075 à 2000 points, récupération des points de vie qui s'adapte, marteau de justice, le temps de recharge augmenté de 8 à 10. Pour moi, ça c'est une erreur. Ça, nerf les PV et tout pour pas qu'il y ait moins de Uther, parce que Uther a vraiment gagné apparemment... En enfin encore une fois ça c'est le compétitif et euh, ce qui fait qu'on a rejoué un peu Uther en solo queue, et ça a explosé, la, la mode a explosé euh, le talent niveau 4, orion sacré dégâts réduits de 60 à 40% donc ça pourquoi pas parce que c'est vrai que ça, ça poke quand même vraiment fort mais faire en sorte que le temps de recharge augmente de 8 à 10 secondes sur Uther bah ça rend beaucoup plus monobile Uther. tu veux réduire le temps de recharge, tu veux avoir plus de stun bah t'es obligé de jouer au 1 pour réduire les temps de recharge déjà que je trouve qu'à l'heure actuelle Uther, même, le, même les build Q-spell, maintenant vous voyez plus le Q-spell O1 donc faire ça, ça rend encore plus important De jouer l'auto-attaque qui redonne du mana Et qui réduit le temps de recharge du E Et ça je trouve que c'est pas un bon plan Quand tu vois sur tous les trucs ce qu'ils essayent de te dire Bah ça pour moi c'est euh... Ok bah bah y a plus que le build contrôle. Enfin il a plus qu'un talent hein, en fait sur Uther quoi. Et ça je trouve que c'est débile Maïev Mayev, Chaîne de cruauté Entrave d'ombre augmente la vitesse de déplacement de 25% Donc vous savez ils avaient fait des petits changements sur le Z au 16 de Maiev euh, Là c'est tout un grand pavé pour te dire En fait euh, on fait comme avant <rire> En fait on fait comme avant mais il y a toujours le gain de move speed de 25% quand tu appuies sur Z Alors vous allez me dire Mais pourquoi ils annulent ce qu'ils ont fait C'était plutôt bien Malga De ce que tu disais dans la patch là c'était plutôt bien Et eh bien il euh, y a eu un tollé alors, je comprends pas ce tollé, mais il y a eu un tollé sur Reddit. Genre, j'ai eu je sais pas combien de posts sur Reddit concernant Maiev. parce que je voulais voir un peu, moi, les, les enjeux. Personne n'a gueulé. Enfin, euh, la plupart des gens, quand, quand ils ont gueulé, c'était pour Maiev. C'était quoi C'était euh, oui. Alors, il y avait deux, deux grands cas. C'était ceux qui disaient que ça réduisait le skill cap de Maiev. Ce, ce que je disais un petit peu, que ça réduisait le skill cap de Maiev, perso. Mais il y en a, ils étaient choqués en mode ça réduit complètement le skill cap de Maiev. Puisque avant, il fallait mettre des dégâts pendant Talès pour pouvoir faire proc la laisse. Hein. C'est comme ça que marchait le talent. Maintenant il n'y avait plus besoin, tu touchais Mass Z et, euh, et euh, ça, ça s'appliquait direct en fait Dès que le pool était fait euh, c'était bon en fait, il n'y avait pas besoin de faire des dégâts avant de pool. Et le deuxième point c'est quoi C'est Maiev, elle a perdu des dégâts puisqu'avant c'était 150% des dégâts max Et je crois que c'était passé à 130% avec le nouveau changement Donc les gens ont dit bah ça nerf le talent puisque on a le, le plafond est plus bas Et apparemment il n'y a que quelques personnes qui ont réfléchi parce que, alors je suis désolé je m'implique dedans mais, donc ça fait un peu le melon tout ça tout ça, mais en fait les gens ont pas réfléchi, c'était des gens qui jouaient pas Maiev, c'est pas possible en fait. Avant Maiev fallait faire des dégâts avant de pull le Z, c'est à dire que fallait que tu enchaînes les Q, les Q, les Q, les Q, les Q et mettre un Z. Alors ceux qui jouent ça, peut-être qu'ils jouent ça avec leur smurf en, en gold et qu'ils y arrivent. Mais en, en compétitif C'est ce que je disais Bien sûr ça descend un peu le skill cap du truc Mais c'était tellement dur à rentabiliser T'atteignais jamais le plafond en fait Déjà t'atteignais jamais le plafond Et euh, c'était impossible Tu te faisais tuer avant de pouvoir pool le mec Et les gars déjà quand ils jouent contre Maïev, Maintenant ils se laissent plus pool comme des idiots Donc pour pouvoir mettre le pool C'était très très très très dur Et parfois il n'y avait même pas de dégâts bonus Parce que le gars il restait à côté de toi Ok il prenait, des dégâts, il prenait les, les dégâts bonus Mais au final il ne s'active pas parce que le pool n'est pas fait Genre en fait le plafond était plus bas mais tu faisais plus de dégâts qu'avant Parce que tu pouvais plus facilement le faire proc en fait Genre ils reviennent en arrière Et bah, je connais un joueur qui joue beaucoup Maiev qui s'appelle Colios Qui a redonné d'ailleurs euh, le goût de Maiev avec Ultralisk euh, sur la diverse Et il est pas du tout content de ce changement Parce qu'il euh, trouvait ça très très bien ce qu'ils avaient fait Et c'est exactement ce que je disais aussi Et chaîne de cruauté qui énerve, enfin euh, qui repasse à l'ancien pour moi c'est un... Il y a des fois il y a besoin de revenir en arrière et c'est bien que Blizzard revienne en arrière mais pas sur ce truc là en fait. Parce que c'est de la merde. Ça c'est... Ça je trouve ça pas bon en fait. Ça fait que ce talent déjà était pas forcément le meilleur dans tous les cas parce que souvent t'avais envie de jouer ZO1 mais des fois t'as besoin d'aller faire les camps etc. Donc tu joues au souvenir Naïcha machin. Donc c'était pas le meilleur 16 même avec les nouveaux changements mais euh, là ça l'enterre un petit peu. Il sera, il sera bah, pas forcément beaucoup joué je pense. Du coup... Euh... Malgré, même avec les buffs on voyait les Mayev jouer beaucoup l'auto au 16, donc euh, je pense qu'on ça changera pas malheureusement euh, le 16 de Mayev. Asmodan, le tout droit brûlé, le coût en mana qui est réduit de 30 à 25 points pour pouvoir lancer plus de c'est vachement important. Euh... <rire> Pardon. Euh, niveau 16, le piétiné, donc le 20, si je dis pas de bêtises, c'est l'actif qui permet de dash. Avec Asmodan, eh bien il passe au 16 et les dégâts sont même augmentés. Donc c'est un palier un talent 20 qui se met au 16, c'est incroyable. Et la durée du slow quand, quand il met un gros coup de bidon, la façon Gragas, euh, euh, c'est un talent 20 qui up est up et passé au 16, c'est quand même ok. Et le niveau 20, donc le talent sur le E qui est déplacé depuis le niveau 16, les bonus ne s'appliquent désormais qu'en touchant les héros adverses. Ralentissement final augmente de 45 à 50%, durée de ralentissement augmentée de 2,5. Donc on passe un 16 à 20 et un 20 à 16. Pourquoi pas Moi je trouve ça dommage que le flash euh, soit plus... Euh, parce que en gros c'est pour jouer le E, mais du coup t'as plus de flash tu veux jouer Q-Spell. Ce que je trouve un peu con. Mais, mais bon, c'est comme ça on va dire. Euh, Phoenix, bon après Asmodon ce c'est un perso de merde. <rire> Phoenix, rétention d'énergie, donc c'est le slow qui peut être prolongé avec le Z le ralentissement de la rotation d'énergie peut désormais se propager donc vous pouvez appliquer le slow en zone et ça c'est une bonne chose durée du ralentissement réduite de 3 à, 3 à 2,5 secondes par, pour le coup par contre ils réduisent, le, ils réduisent vu qu'il peut plus cumuler en zone je trouve ça logique donc en gros c'est la mobilité au 4 qui est le talent vraiment très joué donc ils veulent up les deux autres et le protocole d'urgence c'est celui où vous pétez, le, vous pétez le shield du coup ça va augmenter votre move speed et bien maintenant la vitesse de déplacement de Phoenix augmente de 10% tant qu'il dispose des boucliers de condensateurs de boucliers. Donc c'est-à-dire que de base, si vous prenez ce talent avec Phoenix, vous gagnez 10% de mou speed en permanence. Je trouve ça vraiment intéressant. Et ce bonus passe à 15% lorsque Phoenix perd les boucliers. Donc il aurait peut-être pas dû. Ils auraient peut-être dû le passer à 20% pour le coup, quand, parce que ça fait pas beaucoup, mais d'un autre côté, euh, moi je trouve ça. Je vais beaucoup plus jouer protocole d'urgence maintenant je pense, mais euh, on verra. Parce que c'est. J'aimais beaucoup déjà ce talent, mais euh, la mobilité c'est vrai que c'était vraiment fort. Le, le, le passif c'est vraiment vraiment bien Recharge rapide niveau 13, fonctionnalité supplémentaire, réduit le temps euh, donc le condensateur de bouclier c'est si tu prends des heals avec ton bouclier ça te recharge le bouclier en fait c'est à dire que si tu prends un heal de malfion par exemple les tics de heal vont, euh, pro, vont réaugmenter ton bouclier euh, réduit également maintenant le temps du condensateur de bouclier il commence à régénérer le bouclier de 5 à 3 secondes donc en gros tu, ton bouclier se régénère plus vite c'est une bonne idée ça va bien aussi dans ce talent donc pourquoi pas donc là, il Phoenix, c'est un bon arbre de talent, mais certains méritent, mériteraient quelques petites améliorations. Bon, voilà, on buff un peu des talents un peu moins joués. Euh, ce talent est quand même très joué en compétitif, hein, malgré tout. C'est un des deux plus joués. Gal niveau 7, la fureur d'ogre, augmente le bonus de dégâts de la rage dog de 5% Chaque fois que Gal inflige des dégâts au héros adverse ce, oh, ce bonus augmente de 1% Pendant 4 secondes jusqu'à un maximum de 10% supplémentaire pour inciter les, les Gal à, à peau que les adversaires Donc ça va dans l'idée de, de, du, du gameplay de Shogal, donc euh, pourquoi pas De toute façon c'est un talent 7 qu'on voit un peu moins euh, Jaina, alors là je suis pas du tout, mais alors pas du tout content de ce qu'ils ont fait à Jaina C'est vraiment... Le mec qui a fait ça, j'ai envie de l'insulter en fait, c'est... Euh... Niveau 7, Javelot de glace, donc le Q-Spell. Vous savez, si vous touchez un mec glacé, vous réduisez, avant c'était 2 secondes, le délai du Q-Spell. Réduction du temps de recharge diminué de 1,5 à 1,25. Et là on se dit, quoi Il nerf Jaina Donc là, on va tout de suite sur la faubule en se disant, attends, attends, attends, attends. C'est quoi C'est que Jaina elle a des win trop Ces changements d'équilibrage mineurs sont destinés à encourager la diversité de configuration de Jaina. Iceberg est particulièrement puissant dans certaines situations... Notamment lorsqu'il est combiné à veine glaciale, exposition nord ou engourdissement, et peut infliger de sérieux dégâts de zone à l'ennemi sur un court laps de temps. Alors attends. Donc en gros, c'est pas que le perso est trop haut, enfin est trop fort, en, a, des, a, trop de, a trop de pouvoir, a trop de puissance. Donc c'est pas un nerf parce que le perso a trop de winrate. C'est juste parce qu'ils veulent augmenter la diversité de talents au set. Quelle bande de raclure Il nerf le seul talent viable du set parce que les deux autres ils puent la merde et ils augmentent, ils ont réduit, ils ont réduit le seul intéressant Et à la fin ils te font limite un guide Jaina Oh euh, jouer ça ça peut être bien avec ça et ça machin Mais non, non, non, non, non et non Arrêtez de vouloir toucher à ça, déjà le fait que ça passait de 2 à 1,5 secondes c'était une insulte Maintenant ça fait 0,75 en moins, genre c'est énorme et il réduit ça pour mettre de la merde à côté Spoiler alerte, hein. c'est toujours le meilleur talent celui-là hein. Spoiler alert, hein. voilà, c'est quand même le meilleur Mais les deux autres, toujours la race en fait Celui-là il est bloqué à deux, à, à deux héros touchés Et de toute façon, même si ça devient jouable En fait le talent il est soit pourri, soit cancer Donc, parce que, euh, je suis désolé, mais le cône de froid c'est le truc qui fait le plus mal de Jaina Faire en sorte qu'elle l'ait tout le temps de zone c'est ultra cancer en fait Si jamais ça devient viable, ça devient cancer Heureusement c'est toujours pas viable Le Cuspel donc prend un nerf gratuit Alors qu'ils avaient juste, s'ils voulaient augmenter la diversité des talents, Ils augmentent les deux autres bordel de merde Ils nerfent pas le seul qui est bien Et surtout l'auto-attaque Depuis le rework Jaina j'en parle Les autos, ils pourraient pas faire en sorte qu'elles fonctionnent en PvE alors, réduisent pas le dégât de Blizzard parce que, enfin, réduisent pas le temps de recharge du Blizzard parce que ça serait trop fort. Mais juste faire en sorte que les autos fonctionnent en PvE, bordel de merde. Moi, je jouerais ce talent si ça marchait comme ça. Mais non, à la place, on nerfe le seul talent viable, 7 de Jaina. Ça me fait Péter un boulon, ça. les mecs sont débiles dans ce genre de cas. Je sais pas, c'est probablement un des stagiaires qui a été embauché. Je sais pas, c est, c est, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Tempête de neige, niveau 16, bonus aux dégâts augmentés. Donc c'est toujours un palier de merde, c'est toujours un talent de merde. Hein. Même dans leur truc de, ils te disent que le route et l'exposition nord marchent bien. Donc euh, Tempête de neige, c'est de la merde. Euh, passons à Raynor. Ah, je énervé, Jane, hein. je suis désolé, ça m'a énervé. Raynor, tireur d'élite vétéran, bonus aux dégâts augmentés. Donc le stacking qui voit un up. Pourquoi pas j'ai envie de dire, de toute façon c'est un talent de merde donc pourquoi pas Mais non, As dans la manche, fonctionnalité supplémentaire Les ennemis touchés par On les assaisonne sont ralentis de 10% pendant 2,5 secondes Et là tu fais mais, mais c'est trop bien, mais c'est trop bien Faire en sorte que le slow donc, qui était l'ancien niveau 7 passe au niveau 1 sur l'As dans la manche en fusionnant Donc les, le, mei les, le, le meilleur talent 7 de Raynor et le meilleur talent 1 de Raynor il les fusionne là t'es en mode ouais c'est trop bien, et là tu fais quoi tu réfléchis d'un point de vue développeur, et là tu fais ils viennent de dire qu'ils veulent renforcer la diversité de talents euh, sur des persos et là sur Enor ils font quoi ils buffent l'As dans la manche en mettant le meilleur talent 7 avec le meilleur talent 1, fusion niveau 1 sans aucun changement alors que le tireur d'élite vétéran donc il le up et il up l'exterminateur bonus de dégâts augmenté de 50 à 75 points et de 100 à 125 tant que le Z est actif mais en fait c'est quoi c'est déjà que l'As dans la manche c'était le meilleur talent 1 mais il y avait l'exterminateur de temps en temps mais maintenant, l'as dans la manche, c'est juste beaucoup trop fort en fait. Et au lieu de le mettre de base sur enor ce changement, en mode le slow maintenant, de base sur enor comme ça, ça renforce bien sûr l'as dans la base, ça aurait renforcé l'as dans la manche, mais ça renforce aussi le tireur vt vétéran et l'exterminateur. Mais tu mets ça sur l'as dans la manche, bah en fait, il n'y a pas de concurrence. Et si vous jouez ça au niveau 1, vous ne savez pas jouer enor je suis désolé. Euh, l'exterminateur, bon, ça restera situationnel, mais celui-là, bah, c'est le meilleur en fait. C'est juste le meilleur, donc c'est débile. Quand tu suis la En fait, c'est. Tu sens que c'est une équipe de dev et qu'il y en a qui ne parlent pas entre eux, c'est pas possible hein. Genre il y a un mec qui a bossé sur Raynor et il y en a un autre qui bosse sur Jaina et ils font l'inverse quoi Genre... Euh... Parce que moi Raynor j'aime bien l'idée Mais quand tu vois la, la, le, la bulle qui est juste au dessus t'es en mode Ils sont cons en fait, c'est pas possible euh, mais bon, du coup, bah pour Raynor, ça, l'as dans la manche, c'est beaucoup trop fort. Euh, niveau 7, alors ça c'est un très bon changement. Donc, comme ils ont viré le, le slow, ils l'ont foutu au, 7, au, au 1. Et eh bien, ils font un nouveau changement. Donc, n'ajoute plus de ralentissement à les assaisonne puisque c'est niveau 1. Et donc, fonctionnalité supplémentaire les héros adverses touchés par on les assaisonne. Donc, le, la dernière auto-attaque du D donne 10 points de mana à Raynor. Pourquoi pas hein, C'est gratuit. Et réduisent de 1 seconde le temps de recharge de balles perforantes et d'inspiration. Donc, du Z et du Q-spell. C'est juste trop bien C'est beaucoup trop bien Plus de buffs de, de Z, et ça rend même viable... Ce que je disais en plus, il, il faudrait qu'il y ait des trucs qui réduisent le temps de recharge du Z pour faire beaucoup plus fonctionner, fon, fonctionner des talents 13 et autres qui marchent sur le Z. Mais alors, là, ce talent, déjà c'est le meilleur set maintenant. C'était déjà le meilleur set, mais maintenant c'est encore plus le meilleur set, mais pour des une infobule différente on va dire. Mais ça pourrait même rendre beaucoup plus viable des nouveaux talents 13, qui, étaient, qui étaient un peu derrière, genre sur le Z. Et ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant et ça pourrait avoir plein de modifications qui on ne prévoit pas maintenant, mais qui pourraient être très intéressantes pour des nouveaux builds sur Enor, au niveau du 13 et du 16 par exemple. Et pourquoi pas du 20 avec plus de plus de, de purif par exemple sur le Z avec l'hyperion. Il y a tellement de choses, enfin de toute façon le rework renor est bon et un petit changement comme ça, je trouve ça très très bon, honnêtement c'est vraiment intéressant. Hammer, barricade, fonctionnalité supplémentaire réduit le coup en mana de décharge percutante de 80 à 40, donc c'est toujours un talent de merde. Euh, ce que j'avais dit c'est que c'était ultra mana vor. bah justement ils ont réduit le temps, ils ont réduit le coup en mana. Donc c'est quand même de la merde, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, correction de bug, plus de problèmes. enfin correction d'un problème qui empêchait les, gr les comptes grandes maîtres de se mettre en file d'attente avec les masters. Donc euh, bah, ça c'est bien. Et il y aurait réelle correction d'un problème qui permettait à Vengeur Sacré d'octroyer un bonus aux dégâts aux cibles non héroïque, bon alors ça on s'en fiche un petit peu. Quelques bugs qui sont visiblement pas, euh, pas corrigés, alors je sais pas si tout n'est pas tout n'est peut-être pas dans la patch note. Globalement, ce que je pense de cette patch note, elle est bien, sauf pour Jaina et Muradin où je me. je me tire les derniers cheveux restants. C'est. Je comprends pas. Mais sinon en dehors de ça, c'est plutôt un bon patch. Euh, deux trois petits trucs, par exemple malganiste, un petit détail que je trouve un peu dommage, Maltael pareil, mais sinon euh, franchement c'est un, bon un bon patch c'est un très bon patch, ce même euh, on dirait pas, on dirait, je dirais pas un très bon patch à cause de Muradin et Jaina, mais c'est un bon patch, c'est vraiment un bon patch donc voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous aimez la patch note euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez euh, vous auriez attendu, est-ce qu'il y a des trucs un peu qui vous déçoivent ou autre, n'hésitez pas c'est super intéressant pour savoir un peu euh, jauger toujours les, euh, la réaction on va dire par rapport au patch, donc N'hésitez pas à donner vos impressions. On se fait plein de bisous. à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, follow, tout ça, tout ça. Je sais, je le dis à chaque fois à la fin. Vous avez probablement fini la vidéo. Peut-être pas, parce que sinon, vous ne m'écouterez pas à ce moment-là. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça, tout ça. Je sais, je le dis, vous dites, bah oui, tu le dis tout le temps. Oui, mais il y en a plein qui ne le font pas. Donc voilà, plein de bisous. <rire> et il y a le site également. Voilà, bisous. <rire>